Je suis venu pour te prier, exauce-moi, exauce-moi. Je suis venu pour te prier, exauce-moi. lisons dans le livre des psaumes au chapitre 27. Psaume chapitre 27, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 27. Nous lisons la parole de Dieu. L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur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 Mon âme bénit l'éternel, car il est digne de l'ouvrage. Ma bouche célèbre des merveilles, car sa misère. béni notre pain, qui soit vraiment célébré tu es le lion de la tribu de Judas tu es celui que nous, nous aimons de tout notre cœur, mon roi c'est lui qui a remporté le prix mon béni aimé Père Saint nous nous accrochons à toi parce que nous savons qui tu es mon béni aimé Père Saint Dieu le puissant vainqueur mon béni aimé Père Saint Dieu c'est lui qui donne effectivement aussi la délivrance qui donne aussi les familles, mon bénémoine Père Saint-Dieu. C'est lui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Tu es le vivant, mon bénémoine Seigneur. Nous te remercions encore aujourd'hui pour la victoire acquise à Golgotha, mon béni Père Saint-Dieu. Pour chacun de nos pères, nous a aussi rendus libres encore en ces jours. Et nous sommes heureux, mon bénémoine Père saint Parce que tu as fait de nous plus que vainqueurs, mon bénémoine Père. Nous croyons en toi. Nous avons foi en toi, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous te remercions pour le salut. De nous avons l'assurance de voir la posséder mon Seigneur, oh sois élevé encore mon bénéfice Père oh Dieu, pour ton autorité mon Père Dieu, tu as l'autorité Seigneur, va prendre le contrôle de toutes choses mon bénéfice Père oh Dieu, de nos vies, de nos âmes, de notre santé, oh Dieu de tout ce que nous sommes mon bénéfice Père oh Dieu, que ton bras puissant soit encore manifesté, en ces jours encore mon bénéfice Père Dieu, par les exploits, mon béni, me Père tu es sans, Par la guérison, mon me Père. Par la délivrance, mon me Pas Timissant. Par la joie, mon bénémoine, Père oh Dieu. Le salut, mon bénémoine, Pas Tibissant. Oh Dieu, que les malades soient guéris, Père. Parce que tu es réellement vivant, mon béni, me Père. Nous croyons en ton nom, mon béni, me Père oh Dieu. Nous croyons en ta parole à toi. Et n'a jamais failli, mon bénémoine, Père sang. Et tu as toujours accompli les merveilles, Seigneur. Tu es le number one, mon bénémoine Père. Le seul, mon bénémoine, Père du Saint Dieu. Le unique, mon bénémoine, Père oh Dieu. Il ramène à la vie même les morts, mon bénémoine, Père au oh Dieu. Tu es le Dieu. Tu es le roi, bénémoine, Père Saint. Nous sommes heureux de voir ta voix encore en ce jour. Merci pour ta présence divine, mon roi. Merci pour les des cantiques, mon bénémoine Père, tu nous a véritablement conduit, bénémoine Père Saint-Dieu, oh pour ce que tu as fait encore en ce jour, mon roi, pour la réunion, mon béni, pères, au oh Dieu. Merci pour ton peuple qui est rassemblé en cet endroit. Pour les nouveaux aussi, mon bénémoine Père, qui sont aussi bénis, Père au oh Dieu. Merci encore pour tous les déplacements qu'ils ont à pouvoir faire, Seigneur. Oh Dieu, pour les psaumes, pour ce que tu as fait pour chaque cantique, pour les témoignages, pour ce que tu as fait des merveilles parmi ton peuple, Père. Nous te remercions encore aujourd'hui. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit glorifié, Père, de nous conduire encore, de nous introduire encore dans ton plan béni, mon béni, mon Père, Dieu. En que nous voyons ta main puissante agir encore davantage et que nous puissions voir réellement la lumière passer au Dieu et voir plus clair encore davantage, mon roi, comment marcher avec toi, comment te servir, comment agir, se comporter dans un âge comme celui-ci, Seigneur. Tu es notre Dieu. Sois béni, Père, et sois glorifié. Merci encore pour cette grâce de pouvoir être encore debout aujourd'hui. Nous te remercions pour tout, Père. Car nous t'avons ainsi prié, Père, en pensant à tous nos précieux frères de ça, qui sont aussi en connexion à différents endroits, à nos enfants, à nos petits-enfants, nos frères de ça, partout, Seigneur, nous te rendons gloire. à toi l'honneur, la puissance et la victoire. Nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il vous bénisse richement, qu'il vous protège aussi. Vous pouvez vous asseoir. C'est avec beaucoup de joie et aussi de reconnaissance que nous pouvons nous tenir en ces jours aussi dans ces lieux pour glorifier notre Dieu et aussi pour avoir la communion avec chacun de vous. Puisse le Seigneur notre Dieu soutenir et fortifier chacun de vous tous. Et aussi nombreux que vous êtes étant venus aussi des différents endroits, qu'ils bénisse aussi les nouveaux qui sont venus les uns comme les autres aussi. Nous croyons que notre Dieu est celui qui a la capacité de pouvoir prendre le contrôle de toutes choses et aussi de notre vie aussi, d'agir aussi dans chacun de nous et de faire en sorte qu'effectivement que nous puissions atteindre en réalité aussi la position que lui a destinée à chacun de nous de pouvoir atteindre et surtout aussi que nous puissions vraiment, comme il a désiré et comme ça a été dit aussi dans les scènes Écritures, nous puissions atteindre réellement la perfection. Bientôt, très bientôt, le Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu, viendra. Et, et ça, c'est vraiment une assurance, et nous en avons donc la certitude qu'effectivement, il qu va donc revenir. Tous ceux qui nous ont précédés, et qui ont eu la grâce de pouvoir également aussi le connaître, et aussi d'expérimenter aussi les choses que Dieu avait eu à pouvoir aussi accomplir dans leur temps puisque c'est celui qui ouvre les yeux pour que le peuple le voie comme il a fait aussi avec Simeon ils ont eu à pouvoir glorifier le Seigneur notre Dieu et se souvenaient aussi de la promesse que notre Seigneur a eu à pouvoir faire effectivement en disant je m'en vais donc vous préparer une place pour que là où je suis vous y soyez donc quand j'aurai terminé je reviendrai aussi pour vous chercher enfin que là où moi je suis, vous y soyez également aussi. Nous avons une invitation dans un lieu béni où le Seigneur, notre Dieu, est allé nous préparer une place. Et Chaque croyant qui vient au Seigneur et qui l'accepte de tout son cœur comme étant son Seigneur et son Sauveur réalise effectivement le bienfait de cette grâce que Dieu lui a donc accordée, ce qui veut dire que tous les jours de sa vie sur la terre, depuis les jours où il a eu à pouvoir lui donner son cœur, le Seigneur les tient par la main et le Seigneur ne pourra pas l'abandonner. Tant que nous, nous n'abandonnerons pas, le Seigneur, le Seigneur ne nous abandonnera pas. Il nous conduira certainement dans la voie que lui-même, il a eu à pouvoir tracer. Comme la Bible le dit, il a dit lui-même que je suis le chemin, la vérité donc et la vie. Nous devons donc marcher avec assurance et certitude qu'effectivement, que si lui, il nous tient donc par la main, nous ne pourrons pas nous égarer. Malgré les faiblesses que nous pouvons avoir, effectivement, il est celui qui nous fortifie aussi. C'est lui aussi qui nous dit aussi que fortifie-toi et prends courage et qui nous dit aussi effectivement que vous aurez des tribulations, mais ne craignez point, prenez courage car j'ai vraiment vaincu le monde. Nous marchons avec celui qui a vraiment triomphé, lui qui détient effectivement l'autorité, le pouvoir sur toutes choses, sur tout esprit effectivement et qui peut arriver à pouvoir dire simplement un mot et le cours de l'histoire est changé. Il n'y a aucun homme qui peut dire qu'effectivement, que moi, je ferai ceci. C'est pour ça que tous les politiciens qui se lèvent, les politiciens qui disent que voilà, nous avons des missiles qui peuvent exploser à différents endroits, nous avons aussi des bombes nucléaires qu'on peut. Alors, ils, ils veulent démontrer qu'ils ont la puissance, qu'ils veulent démontrer effectivement qu'ils sont puissants, qu'ils qu peuvent agir quand ils le veulent. Et qu'ils disent, bon, nous pouvons aussi hein, envoyer des bombes comme nous le voulons, comme nous le faisons. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui peut envoyer des bombes ou des missiles ou des nucléaires, j'en sais rien, comme il le veut et quand il le veut. Il ne peut pas le faire. Parce que le monde ne lui appartient pas, les hommes ne lui appartiennent pas. Il vit dans un environnement qui appartient à quelqu'un. Alors, c'est quelqu'un-là, c'est Dieu qui a donc l'autorité. Donc, ne craignez point les hommes, mais craignez plutôt Dieu qui a la capacité, le pouvoir de pouvoir s'assujettir toutes choses, et, et d'agir aussi quand il le veut. C'est pour ça que nous sommes sans crainte quand les gens multiplient les paroles, effectivement, aussi, des menaces sur la terre. Oui, les hommes qui ne connaissent pas Dieu peuvent être dans la peur, dans l'angoisse, effectivement, ne sachant pas ce que le lendemain sera. Mais nous, nous savons ce que sera le lendemain. Nous marchons avec certitude parce que nous savons c'est lui qui nous a fait la promesse. Nos lendemains pour nous seront de lendemains meilleurs. Oui, nous le croyons parce que depuis que nous vivons, il a toujours prouvé qu'il nous tient par son main. Amen. Quand le monde est dans les bouleversements, son bras puissant est là pour tenir effectivement aussi ceux qui croient. C'est pour ça, mon frère et ma sœur. Certainement, c'est vrai. Tu peux dire que bon, ça fait longtemps que j'attends, mais certainement, c'est Dieu. Ne tarde jamais Amen. dans l'accomplissement de sa promesse Amen. et il y eut simplement de patience envers nous. Nous le remercions vraiment de tout notre cœur de ce que Lorsqu'il promet quelque chose, il est aussi certain de pouvoir aussi l'accomplir. C'est pour ça que nous, nous, nous ne sommes pas découragés, même quand on voit même les années, comme nous l'avons entendu aussi avec Abraham, il ne considéra point que son cœur, son corps pardon, était déjà usé, malgré que son état physique n'était pas tellement très bien, mais ayant une pleine conviction que celui qui avait fait la promesse, il a aussi la capacité de pouvoir aussi également l'accomplir. Alors nous réalisons effectivement que celui qui nous a fait cette promesse, il a déjà prouvé qu'effectivement qu'il a dit des choses avant nous, effectivement, et il les a aussi accomplies. Et quand il est venu sur la terre aussi, qu'il a marché comme nous aussi, il a eu à pouvoir dire aussi les paroles qu'il a aussi accomplies. Alors nous avons les témoignages qu effectivement qu'il n'a jamais menti. Amen. Et il ne pourra jamais mentir car il est impossible qu'il puisse réellement aussi arriver à pouvoir mentir. Il avait dit détruire cet homme, je l'ai bâti en trois jours. Et nous l'avons vu aussi effectivement, le temple a été donc détruit, mais le troisième jour il est ressuscité. Alors nous avons donc l'assurance qu'effectivement que c'est lui qui a fait la promesse, il a dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles à moi ne passeront point. Oui, moi l'homme, je suis faillible et, et cela est ainsi parce que nous sommes des humains. Mais lui, il est Dieu en fait, il est donc infaillible lorsqu'il déclare quelque chose, même si je ne le vois pas, parce que Dieu ne m'a jamais dit dans sa parole que je dois d'abord voir pour croire. Non, non, non, non, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Il te parle d'abord, moi je crois, et puis ça sera rend visible par la suite. C'est parce que nous devons apprendre effectivement que le Seigneur, notre Dieu, aime ceux qui croient. Alors nous savons que son honneur se montre donc pour vous qui croyez. Donc effectivement, nous, nous réalisons que c'est une grâce, effectivement, si nous pouvons arriver à pouvoir réellement croire, et croire, ça veut dire que je lui fais aussi confiance. C'est-à-dire que je lui donne effectivement ce que je suis, mon, mon cœur, mon être tout entier, et entre ses mains. Cela est très important, mon frère et ma soeur. Parce que si tout ce que je suis est, est entre ses mains, alors je vivrai, je marcherai, je traverserai des eaux et, et les tempêtes, effectivement, avec tranquillité et avec aussi assurance. Parce qu'il a dit que si tu traverses les eaux, les eaux ne te supergeront point. Même le feu, le feu ne t'embrasera point, effectivement, parce que moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis à toi et je te protège, effectivement, et, et je serai avec toi, et comme il a dit aussi, hein, tous les jours jusqu'à à, à la fin de temps. Nous lui sommes vraiment reconnaissants parce que c'est lui qui a tracé l'histoire de l'humanité, effectivement, aussi. C'est lui aussi qui connaît le nombre de jours qui te sont donc impartis. Quel lieu tu pourras aller, à quel endroit tu peux aller, effectivement, il le sait. Rien ne lui échappe. Nous, nous avons entendu les témoignages entre sœur Edith pour un chat. Je crois que beaucoup de vous se sont mais sœur a prié pour un chat. Mais Dieu a voulu vous montrer aussi que même pour ces chats-là, il fallait qu'on prie et a aussi lui montré effectivement que quand tu pries, tu as prié pour le chat, j'étais prouvé. Et ce que tu as dit, je t'ai prouvé. Je l'ai accompli. Alors si tu pries pour autre chose, Amen. ne pourrais-je pas le faire Voyez-vous, ce que Dieu fait au travers d'un frère ou d'une sœur pour la personne aussi, ça a réellement aussi quelque chose d'impact plus important pour la foi de la personne. C'est pour ça ne méprisez pas en disant non, non, c'était vraiment important. Et que ce qu'elle a été touchée pour voir qu'une personne. Ah, il va s'attacher aussi comme ça. Mais les chats, c'est quand même Dieu qui les a créés. Amen. Nous aimons bien aussi les chats. Donc nous, nous remercions notre Dieu de pouvoir voir qu'il il prend soin de nous dans, dans le moindre détail. Et quand il accomplit effectivement aussi que nous pouvons qu'il est vivant, alors notre foi est encore toucher davantage aussi et manifester encore davantage. On sent que quelque chose est encore plus encore que Dieu nous a donné. Nous voulons avoir ces dieux vivants. Amen. <rire> nous sommes heureux de pouvoir savoir qu'effectivement, qu il a dit, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Frères de et sœurs, le temps court donc à sa fin. Il est absolument important que tout un chacun de nous puisse réellement prendre conscience de la position qu'il est censé pouvoir avoir en Jésus-Christ. Nous avons donc entendu et appris aussi que le Seigneur, notre Dieu, n'a pas vécu pour lui, il a vécu pour nous aussi également. C'est-à-dire qu'il a donné sa vie pour que nous nous puissions avoir aussi euh, sa propre vie, en fait, il a vécu pour nous et pour que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui. Ce que nous voyons ici, ce n'est simplement que, vous savez, une image de ce que ces jours-là sera, un rassemblement de ce peuple de Dieu. Voyez-vous, je pense que nous en avons eu à pouvoir parler en ce moment pour que nous comprenions qu'en réalité, avant que cet événement ne puisse arriver à pouvoir réellement se réaliser parce que cela va se passer. Nous voyons comment ces hommes qui ont marché avec lui et qui l'ont servi ont eu cette certitude de pouvoir déclarer des paroles, effectivement, avec beaucoup d'assurance, effectivement, comme l'apôtre Paul le fait savoir, effectivement, que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Que nous, les vivants, nous ne vencerons pas ceux qui sont donc endormis. Et, et c'est merveilleux de voir que cela est quelque chose, j'ai toujours et, et remercié Dieu pour cela, parce que notre Seigneur a eu à pouvoir juste simplement nous faire comprendre qu'il va, qu'il part effectivement, puisque les anges aussi dans Actes d'un, ils l'ont dit effectivement aussi, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel, c'est Jésus qui est parti effectivement au ciel, il, il reviendra effectivement aussi de la même manière que vous, vous l'avez vu. À partir en réalité. Et nous comprenons qu'effectivement que la Bible elle est précieuse parce que c'est toujours l'Esprit de Dieu qui a conduit les hommes. Pour... Parce qu'avec une telle précision que les choses sont présentées, effectivement lorsque aussi nous pouvons voir que lorsque l'apôtre Paul le Seigneur a eu à pouvoir les visiter, lui a accordé la grâce de pouvoir faire connaître effectivement ce qu'il devait arriver à pouvoir savoir pour le temps dans lequel il était pour l'annoncer effectivement aux autres effectivement, il lui a accordé la grâce. Parce que la description même, ça on ne l'avait pas, pas dit, mais la description même de, de comment les choses se passeront avec perfection en réalité, parce qu'il dit ah, au son de la trompette, à la voix d'un archange, le Seigneur descendra donc du ciel. Et là, nous avons donc l'assurance qu'effectivement, que ces événements se passeront effectivement comme cela, parce que c'est décrit comme cela a été vu en réalité. Et que bon, ce peuple de Dieu qui a eu à pouvoir avoir cette foi, cette espérance et qui est resté effectivement dans la confiance, dans la foi, qu'un jour, parce que je crois que tout un chacun de nous, effectivement, nous soupirons après cet événement. Nous combattons et nous nous accrochons et nous endurons beaucoup de choses, effectivement pour que ce jour-là, nous soyons là. Alors, si vraiment que toi, mon frère et ma soeur, et, et tous ceux que Dieu appellera encore, effectivement, que tu, tu, tu, tu crois en cela, effectivement aussi, et que, mais ta vie à toi doit démontrer qu'en fait, mais ta vie doit démontrer quoi Mais ta vie doit démontrer que tu es un pèlerin, un voyageur, <rire> un pèlerin, passager sur, sur cette terre. Donc, ça veut dire que si tu es un passager, tu ne vas pas t'embarrasser des choses de la vie. Parce que tu crois qu'effectivement, que ton temps est très court sur cette trajectoire. Effectivement, tu n'as pas de temps à perdre avec autant de choses inutiles. Mais ton problème à toi, c'est de pouvoir également aussi être sûr et certain que, que ces jours-là, quand il lui viendra, ah oui, lorsque la trompette retentira, j'entendrai aussi mon nom qui sera cité. Nous ne devons pas répéter cette phrase seulement pour dire que je vais entendre. Mais il faut être sûr hein, en se disant que mon nom à moi, Seigneur, je vais l'entendre aussi. Mais c'est là, il faut que tu saches aussi que les signes que le Seigneur te donne effectivement sur le parcours, effectivement, il t'en donne effectivement pour avoir l'assurance que ces jours-là, ton nom à toi, sera aussi cité. Tu seras aussi appelé. Donc pendant le parcours que tu es en train de marcher, effectivement, tu dois avoir cela avec toi. Être sûr que là où je me tiens maintenant, je suis sûr et certain que même si mes yeux se ferment, j'entendrai sa voix. Parce que mon frère et ma soeur, ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir comment les choses sont présentées. Pas par nous, mais par le Seigneur. Et la Bible dit effectivement que, croyons aussi que, prenez bien, je crois c'est dans le livre des. Nous allons lire Hébreux tout à l'heure. C'est dans, dans le livre de. Euh, je pense que c'était c'est Thessalonicien, ah, je suppose que c'est cela. Nous pouvons être. Voir, je suppose que c'est cela, c'est cela. Ou um, c'est.. Si, si cela. C'est <rires> Voilà. Et quand Thessaloniciens chapitre 4, il dit ceci. <coughs> Verset 13. 1 Thessaloniciens 4, 13, il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous, vous, vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Vous vous souvenez de cette écriture, nous le lisons si souvent. Hein? Mais c'est toujours dit quand on lit, effectivement, il faut que nous puissions arriver à pouvoir. Euh, Prêtez attention à comprendre, effectivement, parce que ce qui est dit par le Seigneur n'est pas des choses qui sont dites comme cela. Vous savez cela, les jours où Marthe et Marie, effectivement, ils ont couru après lui, effectivement, quand il est venu, quand quand il a, et, et il est venu après que Lazare soit mort, effectivement, enterré, et puis aussi pourri, vous connaissez, non et il a dit, parce qu'il dit, mais c'est Barthes, je pense, qui était venu vers lui, il dit, mais, mais, mais je sais que mm, mon frère ne serait pas, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Vous vous souvenez Amen. Et le Seigneur lui dit, effectivement, il dit, mais, mais ton frère, à toi, ressuscitera. Alors, elle a répondu, bien, je sais qu'il ressuscitera, hein, au dernier jour, ainsi de suite. Vous vous souvenez de cela C'est dans le livre de Jean, je suppose que c'est cela, juste cela, puis on revient vite là, puis on prend les Hébreux, et Dieu nous aide à regarder bien Jean, Jean, au chapitre 11. Alors, il nous fait pas de cela, Si il dit, Alors, il dit, oui verset, mais 22, 11, 22, il dit, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu, demandes, tu, tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, mais ton frère ressuscitera, verset 24, je sais, lui dit, répondit Marc, effectivement, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, vivra quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra donc effectivement c'est merveilleux de pouvoir entendre de sa bouche qu'effectivement que quiconque vit et croit en lui, il ne mourra. Jamais. Donc un véritable fils de Dieu, un croyant ne pourra jamais mourir. Amen. On passe simplement d'un état à l'autre. Mais le pécheur va mourir. Amen. Oui, l'homme de l'iniquité va mourir. Le méchant va mourir. Mais le Fils de Dieu, il est passé Nous l'avons vu avec vous, je pense Je pense que c'était peut-être dimanche Ou quelque chose, on m'a dit Mais Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie Parce que Nous aimons nous, Si nous détestons les frères Écoutez bien frère. même s'il y a un brin de, de haine Dans ton cœur, c'est qu'il y a un problème Quelque part Amen. Amen. Ne laissez pas les diables vous tromper Mon frère et ma soeur Laissez les Saint-Esprit vous montrer les choses juste et claires pour vous parce que si vous... Vous savez, frères et sœurs, il n'y a que le Seigneur qui puisse lui-même apporter sa propre parole. Amen, amen. Mais si vous, vous commencez à être docteur de vous-même, vous êtes déjà perdu d'avance. Et pour ça, on ne dites pas, moi je pense. Non, non, non, non, non, il faut toujours... Il nous a donné une grâce extraordinaire, il faut toujours dire, mais qu que disent donc les Saintes Écritures Moi, je peux penser, mais qu'est-ce que les Saintes Écritures disent Puisque l'auteur de la Bible a dit... Mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Alors, mon frère et ma sœur, je ne peux pas chercher à pouvoir interpréter et dire, c'est comme cela. Non. Je ne veux pas être, être sur le peut-être. Je vais être sûr, c'est ça. Parce que, mon frère, si le peut-être, je ne serai pas à la position exacte que Dieu a voulu que je sois. Parce que Dieu est toujours précis. Il a dit, je ne vous précéderai pas en Samaria, mais en Galilée. Donc, c'est là que vous me trouverez. S'il si était parti en Samarie, il ne l'aurait pas trouvé. Mais ça, en Galilée, oui. Est-ce que vous comprenez En Galilée, oui. J'aurais pu dire, oui, mon on peut aller en Samarie. Non, non, non, non, non, non, non, non. Lui, il avait décidé que ça soit en Galilée. Donc, c'est là que nous pouvons le, aller le rencontrer. Donc, nous devons arriver à pouvoir réellement avoir cette façon de pouvoir penser et concevoir les choses. Que, enfin, de pouvoir accepter ce que Dieu dit, parce que ce n'est pas ce que nous, nous pouvons penser. Mais c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, nous dit. Et voilà que dans les scènes Écritures, vous connaissez la suite avec, avec Lazare, effectivement. Il a, il a prouvé qu'il qu lui, lui, il était donc la résurrection. Il a la capacité de pouvoir donner vie à nos corps mortels. Il a aussi la capacité de changer la nature d'un être humain, d'en faire effectivement un fils de Dieu. Et, et comment nous devenons donc des fils et des filles de Dieu Parce que là, on nous fait savoir effectivement que, oui, c'est merveilleux de pouvoir voir cela, que nous, nous avons cette, cette, cette, cette grâce de pouvoir être appelé enfants de Dieu. Pas dans l'imagination, dans l'esprit, mais c'est en fait dans la réalité donc, né de Dieu, effectivement. Alors ici, dans tes parce qu'on va lire hébreu, il nous dit une chose qui nous dit, mais dit mais lui, il nous dit, dit, nous vous prions, frère, d'avoir de la conscience. Oh, pardon. Oh, pour dire, il dit, mais, il dit, mais, nous dit, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Il n'a pas dit aussi de ceux qui, qui sont morts. Voyez-vous C'est vrai qu'après, il traduit. Il il il il il mais en fait, c'est pour qu'on puisse comprendre que pour ceux qui sont à Christ notre Seigneur, qui l'ont vraiment accepté et reçu comme leur sauveur personnel. Parce que la Bible est toujours claire en disant « Il n'y a de salut en aucun autre. » Donc si, si vous êtes en dehors de lui, il n'y a pas de salut. Vous pouvez faire 650, « Jérusalem, Marie » toute la journée, ou 2500 notre père tous les soirs, pff, ça ne vous fera rien. Même euh, prier, tout rester dans, dans, dans, dans des cavernes où je ne sais pas moi encore faire tout ce que vous voulez. Ça, c'est vous qui le faites. Et c'est votre propre image, votre propre pensée de pouvoir avoir le salut. Mais Dieu lui donne le salut par le moyen qu'il a pourvu. Alors pour que nous, nous puissions avoir le salut, nous, pouvons, nous sommes censés pouvoir prendre le salut par le moyen par lequel Dieu a. Si je passe par un autre moyen, je ne pourrai pas avoir le salut. Et c'est cela que nous devons comprendre. Alors là, on nous fait comprendre que, regardez très bien, hein, que, euh, au sujet de ceux qui dorment. Maintenant écoutez bien, afin que vous ne vous affligez point comme les autres qui n'ont point d'espérance. Parce que, mon frère et ma soeur, quand, pourquoi est-ce que les autres n'ont pas d'espérance Mais c'est parce que pour eux, la fin arrive lorsque on termine la course sur la terre, on te met dans le cercueil. On dit, et d'ailleurs, même pour ceux-là là, qui n'ont quoi boire, bah, ça n'est pas terminé, parce qu'ils vont aller en jugement. C'est pour ça que je pense que je vous l'avais fait savoir ici que vous pouvez vous brûler, vous couper la gorge, vous prendre pour dire, moi, je vais, je vais éviter tous les problèmes, tout ça, mais ça va t'y suivre. Hein? Ah oui. Et puis, c'est aussi important, et c'est nécessaire que nous puissions comprendre cela, tout un chacun de nous. Personne, alors personne, n'a le droit d'ôter la vie de quelqu'un. Est-ce que vous avez bien entendu personne, personne, personne, même tous les jours, personne n'a le droit d'ôter la vie de quelqu'un. Parce que moi, je ne vais pas donner la vie à quelqu'un. Même si j'ai mis un enfant au monde, ce n'est pas moi qui ai fait que cet enfant soit ainsi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment je peux avoir créé un parfum faire en sorte que l'enfant soit comme ça Non. D'abord, D'ailleurs, c'est un mystère. Non, nous vivons avec des choses effectivement au quotidien qu'on ne se pose même pas la question pour savoir ce que c'est, frère et ça, Dieu est dans tout. C'est pour ça que c'est vraiment une grâce hein, que, que, que le Dieu très haut puisse arriver à pouvoir se révéler à, à un être humain comme toi pour t'ouvrir les yeux, afin que tu vois effectivement, hein, et ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors là, nous continuons vite rapidement, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit en fait ne devienne point comme les autres qui n'ont point d'espérance, mais car, car, car, si nous croyons que, c'est très important de prêter attention, si nous croyons que Jésus est mort, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'est pas mort. S'il si n'était pas mort, moi, mes péchés ne seraient jamais pardonnés. Ah oui, je ne pouvais jamais être un saint. Oui, c'est cela. Parce que... Par une seule offrande, il a amené à la perfection tous ceux qui sont donc sanctifiés. C'est pour ça qu'on dit... Aux saints et aux fidèles qui sont. Ah, parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas de saint. C'est lui donc le saint. Que son saint nom soit béni. Donc si je suis dans le saint, je deviens aussi gloire à Jésus. Ah, il, il a fait des choses extraordinaires. De faire de moi un chien, un vil monsieur, un voleur, aussi avec une vie aussi immonde et impure, effectivement. Donc quand même on savait que nous sommes des gens immondes. Je ne sais pas si vous, vous avez toujours été ça, moi je n'ai pas été. Moi je connais, c'est le dit toujours, où il m'a ramassé, dans les poubelles, dans le saleté, effectivement. Et il m'a accordé cette grâce aujourd'hui d'être ce que je suis. Je ne peux que lui dire merci tous les jours de ma vie. Il n'y a pas eu un homme qui a fait de moi ce que je suis. Il ne pourra jamais y avoir un homme. Parce que l'homme, qu il le meilleur besoin aussi de ses salut d'être sanctifié aussi. Nous continuons. Alors il dit ceci. Car ah, si nous croyons que Jésus est mort. Moi je le crois. Amen. Mmh, par, par sa mort, j'ai obtenu effectivement le pardon de mes péchés. Oh oui. Et là j'ai reçu aussi la vie. Qu'il soit béni. Amen. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, d'avoir accepté l mini, effectivement, et de porter l'opprobre, effectivement, pour mourir comme un homme et être aussi maltraité comme cela, exposé devant tous les hommes, que, mais que son Saint-Nom soit béni. Il a accepté cela pour que moi, je puisse recevoir les honneurs. Oui, c'est cela que vous ne pouvez pas comprendre aussi. Que son Saint-Nom soit béni. Ah, comme la Bible dit, il était là comme un verre, effectivement, sans rien. Mais nous remercions le Seigneur pour son amour. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il est ressuscité. Amen. Il est mort le troisième jour, il est ressuscité. Amen. Parce que nous l'avons vu effectivement aussi, et ce qui se passe encore jusqu'à ces jours. Donc nous avons donc l'assurance qu'il est mort, s'il est mort, il a payé pour nos péchés. Est-ce que la Bible dit qu'il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en gloire à Jésus. S'il si n'y a plus de condamnation, c'est qu'on a payé. Oui. Il a fallu que la mort du testateur soit donc constatée. Alors quand on a constaté, il dit, mais pourquoi je dois garder cet homme en prison Pourquoi je dois garder cet homme ici lié comme ça, c'est plus possible. Donc la, la prison n'existe plus pour cet homme. Il est libre parce qu'on a payé. Est-ce que vous comprenez alors il nous dit, était bien, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi, croire hein, que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont donc, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous comprenez, donc quand on dit ceux qui sont morts effectivement, cest dire ceux qui sont endormis. C'est une expression pour que les, les mortels comprennent qu'effectivement que oui, mais en réalité c'est qu ceux qui sont endormis, endormis aussi en Jésus-Christ effectivement. Regardez très bien et c'est très important. On dis bien qu'il est croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont donc endormis. N'est-ce pas vrai Donc ce qui veut dire que mon frère, pour que toi tu puisses bénéficier de cette résurrection. Parce que on nous dit que. À la voix de ce que je me suis arrêté là. Je ne continue pas parce que je sais que vous, vous le connaissez. Hein, C'est cette partie-là où on nous fait savoir. Que, mais, verset, verset 15, il dit mais, Voici en effet ce que. Verset 15, de chapitre Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. C'est merveilleux ça. Ceux qui sont donc endormis. Est-ce que vous comprenez nous ne dévancerons pas, nous ne le savions pas mais maintenant le Seigneur nous fait savoir et il ouvre encore davantage encore l'ouverture mais c'est merveilleux quand Dieu ouvre un peu comme ça, Et il a dit nous savons que tous nous ne mourrons pas tous c'est cela qu'il nous a dit, nous ne dévancerons pas ceux qui sont donc endormis et... car, verset 16, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix des marquantes et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, écoutez bien ce qui est clair encore le mort en Christ résisteront premièrement. Donc toi, pour que tu puisses ressusciter, que tu puisses prendre part effectivement à l'enlèvement, ou même mon frère et ma soeur, que même étant vivant, que tu puisses arriver à pouvoir être changé, tu dois être placé quelque part. C'est pour ça que toute la marche de tous les jours de ta vie ne te réjouit pas pour les biens que tu possèdes sur la terre. Pour les, les caractères mauvais que tu peux avoir et dire que je suis toujours un enfant, ça c'est important mon frère, ma soeur. Pour tout ce que tu peux faire contre un frère, contre une soeur, toutes ces choses que tu fais, les mauvais, tout ça, la collecte, tout ça, ce que tu fais, ne te réjouis pas parce que c'est témoigne que tu n'as rien de Dieu en toi. C'est lui qui n'aime pas son frère et qui est un meurtrier. La Bible dit, s'il vous plaît, la Bible dit que vous savez bien qu'aucun meurtrier n'a la vie et c'est écrit dans la Bible. Amen. Alors vous, vous écrivez votre Bible à vous. Vraiment. Parce que dans celle-ci, on me fait savoir, quand tu as de la haine contre quelqu'un, il y a un souci. Vrai. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous soutienne et nous fortifie. Et pour ça, il faut que vous examiniez vos gestes et vos motifs et, et tout ce que vous faites. Parce que, frères et sœurs, là où nous allons, c'est pas un dépotoir, c'est Ce pas un lieu de saleté, c'est pas un lieu où on ramasse n'importe quoi. Non, messieurs? <rire> on nous a toujours dit, des exemple, saint, saint, saint et, et l'éternel. Et la Bible dit aussi, sans la sanctification. Parce que moi, j'aimerais voir par quel chemin vous allez passer, étant dans votre situation que vous êtes aujourd'hui, en fait. Vous détestez vos frères, vous avez la haine, effectivement, vous ne supportez personne. Et vous prétendez, frères et c'est... Je ne sais pas, est-ce que vous, vous réfléchissez, vous pensez... À votre, vous ne vous rendez pas compte qu'effectivement, que vous, vous tracez vous-même. Je vous l'avais dit ici, Dieu ne vous a pas destiné à l'enfer, mais c'est vous-même qui vous forcez d'aller en enfer. Parce que l'enfer a été créé par pour, pour les anges et Satan pour ses anges Mais c'est sûr, c'est écrit dans la Bible. Là. Pas pour vous. Mais maintenant, vous dites à Satan, fais-moi de la place. Mais c'est comme ça, c'est vrai, frère. Fais-moi de la place parce que je veux être avec toi. Bien sûr, c'est vous-même, par votre façon de pouvoir vivre. Vous le témoignez, frère. c'est pas parce que vous chantez, c'est pas... Non, non, non, non. C'est bien de chanter, mais c'est votre intérieur... Nous l'avons entendu, frères et sœurs, que ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme, mais ce qui sort de l'homme. Et ce qui sort de l'homme, effectivement, vient de votre cœur à vous. Toutes les immondices, effectivement, les choses aussi mauvaises viennent du cœur. Donc il faut examiner ce qui sort de vous, en fait. Parce que, pour que nous puissions être, nous disons, fils et filles de Dieu, il faut que nous puissions expérimenter, passer par le passage pas obligé. C'est lequel, c'est pas bien-être. il faut d'abord que la mort soit constatée. Oui, monsieur. Tu ne peux pas avoir une nouvelle naissance sans d'abord perdre la première. Hein? Autrement, il y a un problème. Alors, alors voilà comment, ça se passe avec la, la mort là effectivement et puis la phase dans laquelle le Seigneur nous place effectivement pour que nous puissions comprendre que quand on nous parle de la nouvelle naissance dans Ézéchiel, il a dit, j'ôterai de votre cœur, vous connaissez 36 ans, j'autrerai de votre cœur, de votre corps, le cœur, le cœur de pierre, vous vous souvenez Dans le cœur de pierre, il n'y a rien qui va se passer parce que c'est toujours dur parce que c'est une pierre, non c'est dur, c'est pour ça qu'on a beau, la parole est bienvenue, mais là-dedans, ça ne bouge pas en fait. Et puis, c'est toujours dur, on ne voit pas des larmes, on ne voit pas, on dit, si peut-être il y a des larmes, on, on appelle souvent l'âme de cocodine. Enfin, bon. Mais les larmes qui viennent à cause de la repentance, quand on baisse les regards comme ça dans la tête, oh, comme Anne était là, battant cela, et pleurant devant le Seigneur, rien Vous savez, ça, ce sont des choses qu'on ne voit plus aujourd'hui. Ou, vous pouvez voir quelqu'un ainsi, euh, et, écoutant la parole de Dieu, et, et alors le cœur tellement brisé, la personne commence à pouvoir pleurer. Vous ne savez même pas l'arrêter, parce que son âme est touchée. Ce n'est pas un jeu, mais vous sentez que l'intérêt de la personne a été bougé. Pourquoi Parce qu'il a pu voir la bonté de Dieu à son endroit. Frère, on ne voit plus de cœur brisé aujourd'hui. On ne voit plus de cœur touché. Ce sont toujours des cœurs durs, effectivement, et qui attendent toujours. Il faut que vous fassiez. Enfin, C'est ça le problème. Alors il dit Mais de votre cœur, le cœur de Pierre, là, effectivement, là, là, là à l'intérieur. Ézéchiel 36, ans, vous connaissez ce cœur de pierre qui ne peut pas supporter son voisin, qui n'arrive pas à supporter l'autre. La seule personne à supporter, c'est moi. Les droits, c'est à moi. Et tout ce qu'on me perd, c'est à moi. Moi, je réclame, moi, je veux, moi, c'est ici. Oh, que Dieu nous aide. Amen. Frères et sœurs, vous montrez par votre attitude que vous êtes vraiment candidats à l'enfer. Vous ne direz jamais, Seigneur, nous n'avons pas entendu, j'ai cru en toi. N'oubliez jamais ce que vous entendez faire ça. Parce que dans ces jours-là, effectivement, les gens sont venus, n'avons-nous pas fait ceci dans ton nom <rire> Ils regardaient l'intérieur. <rire> Plusieurs me diront oh, en ces jours-là, Seigneur, j'étais là, je battais les mains, je me réjouissais. Je vais dire ceci, si, effectivement, mais en fait, tu peux te réjouir à la surface. Mais ton cœur reste sauvage, animal. Tu peux le chanter, tu peux sauter ici, mais quand tu sors, tu peux même vouloir égorger la personne. Que... Regardez-moi, la même chose peut-elle sortir, une sorte d'eau, en fait. Même la nature vous l'a dit. Hein? Soit c'est l'eau douce, douce, pure. Ou soit c'est l'eau salée, l'eau amère. Pas les deux à la fois. Vous me regardez, vous dites, monsieur, monsieur, il est en train de pouvoir faire son speech. Mais sachez une chose, le cercueil vous attend. Vous pouvez faire semblant que vous ne voyez pas, mais allez bien voir quand vous sortez. Il y a un endroit qu'on appelle le cimetière. Dans ce cimetière-là, s'il vous plaît, les gens qui sont là-dedans, ils se disaient aussi que ce n'est pas ma place. Mais un jour, c'est devenu leur place. Alors, pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous dit aujourd'hui, donc, si vous entendez sa voix, c'est encore un, un jour de grâce. Ne pas que moi, j'ai fait 1840 ans dans ceci. Oh, je connais dans... Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, que Dieu m'aide, je vais rentrer dans les Hébreux. Et qu'ils bénit toi aujourd'hui, pour savoir où tu en es toi, toi-même. Pas en regardant le voisin ou la soeur. Non, non, non, non, non. Toi, toi-même. Parce que je ne cesse de pour le répéter ici, frère et ça, que le jour, parce que vous direz, à cause de mon mari, je n'en peux plus. Parce que non, à cause de ma femme, à cause de telle sœur, à cause de si, la soeur a apporté l'abomination. Oui, oui, oui, oui, la soeur, elle va être jugée par même mais toi, tu seras jugé seul, Mais c'est sûr et certain. Jamais, jamais, que quand tu vas mourir, ou quand tu seras devant la barre du jugement, on te dira, oui, mais, mais dis-moi, ah non, Seigneur, c'est à cause de celle-ci. Tu seras seul. Donc, le jour, je voulais toujours répéter, frère et sœurs. Donnez-moi du temps aujourd'hui, si vous voulez. Je voulais toujours répéter, frère et sœurs. N'oubliez jamais cela. Tout ce que vous voyez ici, le jour où toi, tu vas partir, même ton mari, même ta femme, c'est pour ça. Écoutez très bien, s'il vous plaît, frère et sœurs, vous faites des compromis, parce que vous, à cause de vos enfants, vos maris, la Bible dit, celui qui aime son mari, sa femme, ses enfants, et tous les bataclans. plus que moi. Amen. Il n'est pas digne de moi. Donc il t'a à rejeté. Ah oui, bien sûr, mais c'est sûr et certain. Frère et sœurs, vous savez, la parole de Dieu, elle est d'une importance capitale. J'ai toujours dit, mourez pour la parole. Amen. Prendre position pour... Que le Seigneur notre Dieu dit en fait dans sa parole. Peu ben, importe, vous ne serez jamais célèbre. Avec ça, mais qu'est-ce que moi je dois faire avec la célébrité de la terre Pharaon a été célèbre, il est où Margaret a été célèbre. Mais c'est la vérité, non tout, tout, Toutes les combats, tout le temps, étaient célèbres. Aujourd'hui, il est où je vais même voir là-dedans ce qui va s'incliner encore bas Non, c'est ce que nous vivons, non? C'est dans notre siècle, notre, notre, notre, notre âge, notre âge. Parce que vous qui voulez être un célèbre grand prédicateur, grand connaisseur, où que Dieu nous préserve Il y a eu un homme, mais celui-là était vraiment un, un grand homme, dont les révélations étaient tellement explosives. Il a dit une chose, il a dit, mais j'ai traite durement mon corps. De peur, écoutez très bien s'il vous plaît, de peur d'être moi-même rejeté. un tel homme, frère, avec une telle révélation. Et il te dit toi comme ça, et nous ici, nous nous prenons pour un... Oh, ah, je suis prédicateur, dit, quand je regarde ça, je dis, et puis je vois des gens qui se disent des frères en Christ qui suivent de telles personnes. Que le, Seigneur, nous allons entendre les hébreux, que le Seigneur nous aide à ce que nous puissions vraiment considérer ce que Dieu considère. Donc ce dit, la gloire des hommes sur la terre, c'est une bombe, ça ne sert à rien. Ça ne t'amènera nulle part. Que les gens, que les hommes puissent se mettre sur un pédestal et vont faire tout, même s'ils vont s'incliner sur toi et t'élever comme les grands, les super, les ceci et les cela. Mais à la fin que tu sais que dans ton for intérieur, tu n'es pas en ordre avec Dieu. Et que dans ton for intérieur, tu sais que le circuit t'attend. Même si on enterré avec les pompes, On t'a mis des, des Valéries qui sont sont train de pouvoir, tout ce qu'on aura fait, mais tu es déjà là. pourri aussi en fait en réalité. Tu vas où Tu vas chez les morts. Et les jours où tu vas entrer dans le cercueil, vous me suivez Amen. Vous me suivez Amen. Ça veut dire que tous ceux qui sont à vous, même si on lui dit entre maintenant dans le trou avec cette personne, dites-moi, votre enfant, non. votre femme, non. votre mari, non. votre papa, non. votre maman, non. votre cousin. Alors ne faites pas des compromis pour ces personnes. Non. C'est le jour où je mourrai, moi. Je serai jugé avec ça. Seigneur, je prie position pour. Alors, me voici. Oh, Daniel Curie Amen Vous connaissez Daniel Curie Il arrive là, on appelle... On appelle tout le monde, il rentre une journée. Et, et c'était un frère. Hein. Et puis, il voit qu'on a fermé là, là, là, là, les livres. Hein, ce que on a, les noms qu'on a appelés. Et puis... Et puis il était là. Dis il dit à l'âge, mais comment ça se fait que mon nom n'est pas appelé tout ça Et Parce que je dois aussi rentrer, parce que je suis Daniel Curie. Il dit, moi, je les fait rentrer que ce dont le nom se trouve là. Donc j'ai dit, ah, ben, mais toi, il n'y a pas, mais pour ton cas, alors, il y a là le trône là. Tu peux aller plaider ta cause là-bas. Hein, mais c'est comme ça que, bon, tu pourras, si on trouve que tu peux aller, moi, je c'est pas moi qui, on me donne des ordres, moi j'exécute. Et Daniel Curie dit à ce moment-là, il dit, voilà, j'ai vu le trône, je commence à monter maintenant vers le trône. Et puis je m'approchais maintenant vers le trône, il dit, il y a une lumière avec l'âme qui sortait de là. Et puis il entend la voix qui dit, c'est à côté de lui là, il n'y avait ni son pasteur, ni sa femme, ni sa maman, ni son père, ni ses enfants, personne. Ses copains, ses, copains, ses copines, tous ceux qui voulaient vous montrer avec maintenant, il n'y avait personne. Seul, n'oubliez pas ce que vous entendez. Quand vous retournez chez vous à la maison, pensez-y. Parce que vous pouvez partir à tout instant. On a des projets longs, ça. Mais qui te dit que tu vas atteindre ce projet Alors il entend la voix qui sort. La lumière, pas là qui s'approchait. Daniel Curie, on l'appelle bien par son nom. Hein. Depuis que tu es né, pas que quand tu as Depuis que tu es né t tu jamais menti? Il dit que quand il entend, leur voix, il a entendu la voix qui sort et puis il voit devant lui un grand écran. Sœur, frère, ça, ce n'est pas de l'histoire. Vous pourrez le vivre si vous ne prenez pas attention. Il dit que je regarde effectivement, on l'a bien dit, depuis que tu es né. Il dit, quand, je, quand on a posé la question, je regardais, je me voyais à l'écran, moins bien écrit, en train de mentir. Il dit, il disait que je me souvenais du jour, de l'heure, du moment comme j'étais là, effectivement. Donc je ne peux même pas dire que ce n'est pas vrai, puisque j'avais tout, comme ça à ce moment-là, je me sentais bien, que c'était là le moment et que j'étais dans l'action. N'as-tu jamais volé Il se voyait voler. Tout ce que vous vous faites nous faisons sur la terre. Les œuvres que vous quand vous insultez, quand vous critiquez, oui mon frère et ma soeur, cela est enregistré. Ah que Dieu nous vienne en aide. Quand on lui posait la question et voyez il était là dedans, alors là, il n'y avait personne, ni son mari, ni sa femme, pardon, parce que c'était un frère, ah, pardon, <messant> <messant> ni sa femme, c'était un frère, <messant> ni son fils, ni son cousin, ni sa maman, ni son père, ni. Personne donc, ni même les membres de son fils qui pouvaient être là à côté de lui. Il était tout seul. Alors, parce qu'il a entendu tout ça, comme il voyait qu'effectivement, que quand on lui posait la question, il était dedans. Puis il entend la voix qui dit. <rire> Condamné, donc il est condamné, donc c'est-à-dire tout ce qu'il a, qu a fait, donc tu es condamné, donc parce qu'il n'avait pas, il ne pouvait pas se justifier, par quel moyen puisqu'il a fait tout ça. Ça veut dire que cet homme-là, condamné, et bien, quand tu es condamné, il va finir. Mais a, il entend la voix qui sort derrière. Après qu'il a condamné, il entend la voix de son mais il dit, Daniel qui sur la terre. est que vous suivez sur la terre, parce qu'il était la puissance d'espoir. Mais il entend une voix qui dit, mais Daniel qui est sur la terre, il a pris position pour moi. Pas pour un homme, monsieur. Pas pour quelqu'un, monsieur. Il dit, Daniel qui a pris position pour moi. Les mots là, c'est qui? Mais c'est les Jésus de la Bible, frère. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. Il a dit, il a pris une position pour moi, et c'est ça la position. La Bible, la Bible, la Bible. Jésus est la parole de Dieu. La Bible, mon frère. Amen. Et puis il dit tout ce qu'il a fait, que cela soit mis sur mon compte. Vous voyez la personne qui peut vous défendre, qui vous a montré déjà depuis sous la terre. Qu'il a pris position pour toi. Alors, on nous dit que. Je termine par là, je reviens dans les Hébreux, on va lire vite rapidement aussi, si le Seigneur me permet. Oui, nous allons nous non, es le lire. Non, le saint vous regardez très bien. On nous dit, ici, chapitre. Euh, Lucien, à... c'est cela, oui, c'est ça. Voilà, on te dit, voilà bien. Il dit, euh, verset 16, il dit Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix des marquages, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts. En Christ, ça veut dire que mon frère, si toi, tu es mort en dehors de Christ, notre Seigneur, il faut que tu, es, que tu saches qu'il y a l'enlèvement oublié. La résurrection, première résurrection oubliée. Parce que ceux qui sont morts en Christ, ça c'est la bonne nouvelle, merveilleuse, glorieuse, effectivement, ils ont la vie éternelle, et puis la Bible dit qu'ils n'y passeront jamais un jugement. Oui, oui, qu'est-ce que tu vas faire un jugement Parce que la Bible nous fait aussi savoir, quand même, que je les jugements commencent par l'âme. Est-ce que vous vous souvenez encore Parce que parfois vous êtes tellement partis à des grandes révélations, mais c ça aussi, c'est quand vous venez, quand la Bible ne vous parle effectivement, quand vous sortez non, il n'a pas c'est pas comme ça, moi je peux pas faire comme ça Moi, je veux pas parce que... est Dieu, Dieu n'est pas comme ça, Dieu n'égale pas Dieu n'égale pas, il y a rien cœur vous connaissez cela eh ben... c'est ça en fait vous sortez parce que le pasteur est votre dindon ça veut dire que quand quand, quand il vous dit quelque chose qui, qui correspond à ce que vous aimez ah, c'est vraiment un bon pasteur inspiré de Dieu, un homme de Dieu. Mais quand ce même homme-là vient vous dire que ça, dans votre position vous agissez mal, ce n'est pas de Dieu. Hein? C'est quand je crois que là, peut-être je crois que Dieu me montre que c'est comme ça. C'est comme ça que vous êtes, non C'est comme ça. Alors à ce moment-là, il est passé d'un homme de Dieu à un homme de qui C'est triste, hein c'est comme si la Bible doit être toujours arrangée à votre opposition, en fait. Comme vous le voulez faire, on dit ben oui, oui, moi je n'aime pas ça. On dit Alléluia, comme tu n'aimes pas, c'est bien ça. Avec un passeur comme ça, vous irez avec lui très loin. Mais très loin, c'est où c'est l'aboutissement C'est l'enfer. Vous me suivez de remettre pas, frère et sœur. Euh, je, je peux m'arrêter, comme ça vous partez peut-être effectivement ici, parce que vous voyez vous, je veux votre attention, parce que frères et sœurs, il faut que les choses changent, on joue trop la comédie ici avec des frères, avec des sœurs, quand on sort effectivement, on est ici, on est bien, alléluia, gloire à Dieu, et puis on sort la bouche tournée. Pour dire bonjour, c est, c est, on, on fait même des semblants, on fuit, on va à gauche, à droite, on ne regarde même pas un frère, même pas une soeur. Et puis demain, Dieu qui te bénisse aussi, ma bien-aimée. Et, et, et, et, et, et puis tu reviens ici, tu dis Alléluia, gloire à Dieu, je vais au ciel. Dans quel ciel Comment toi, tu peux dire que tu aimes Dieu, tu ne peux même pas aimer les frères ou que ça que tu vois Dieu, tu ne les vois pas. C'est vrai ou pas vrai. Ah, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Mais tu aimes Dieu, le frère ou la soeur qu'il a placé juste à côté de toi. C'est aussi quand même un test de beau toi. Nous l'avons entendu. Mon Dieu, je vais aller vite dans les Hébreux. Nous l'avons entendu avec vous. Et c'est quand même. Et tu ne peux pas aimer un frère. Et une soeur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Si tu n'aimes pas le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, de ton être entier, quand tu l'aimes comme ça, tu pourras aimer ton frère Adam. Donc, un, un amour sincère. et oh, bien entendu. Un amour sincère. Aimez-vous ardemment. Hein? Un amour sincère parce que vous avez été régénéré. Non pas une semence corruptible mais par une semence incorruptible, c'est-à-dire par la parole vivante de notre Dieu. L'amour, l'amour est incomparable, l'amour... Ah, c'est bien de chanter, mais c'est glorieux de le vivre. Vous voyez J'aime cela parce que, bon, j'ai... Et, et, et, et, et puis, il, il ajoute en disant... Vous me supportez Amen. Ça, ça semble ne pas vous plaire, ma femme. Je ne sais pas si vous attendez. Et puis, il ajoute en disant, mais l'amour fait quoi Oh, oh, ça, ça j'aime bien. D'entendre, c'est pour ça, même quand j'ai un problème. L'amour pardonne, on pardonne, on passe de l'avant. Quand vous avez pardonné, vous ne retenez rien de la personne, hein? Euh, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Parce que frères et sœurs, si vous dites que Dieu est en vous, effectivement, quand Dieu vous a pardonné, il a pardonné. Amen. Mais s'il est maintenant en vous, que vous avez l'Esprit de Dieu, effectivement, alors quand quelqu'un vous a offensé, qu'est-ce que vous faites amen. Je n'ai pas entendu l'assemblée. Oui, on pardonne. Et comme Dieu m'a pardonné. Je pardonne aussi de tout mon. Ah, ah. Parce qu'il m'a dit que si moi je ne pardonne pas de tout mon cœur, Dieu aussi ne me pardonnera. Ah. Monsieur, c'est écrit. Amen. Ah oui, monsieur. Amen. Et quand je pardonne ce que je fais, je. Oublie. Parce qu'il a téléchargé le maire de l'oubli. Ah. Bon, frère, frère, frère, je te pardonne, hein. Mais bon, je suis. Ne passe plus chez moi. Mais je t'ai pardonné. Chez moi, mais comme Dieu a dit, pardonnez-vous les uns je te pardonne. Et puis, on, on, vous savez comment on dit pardonne à Mon frère, je te pardonne. Hein. Je, je, je te pardonne. Tu dois comprendre, je te pardonne. Ça, ce n'est pas un pardon. Ce n'est pas un pardon. Je te pardonne parce que la Bible a bien dit clairement hein, que je dois te pardonner. Je te pardonne. Bon. on en reste là. Que Dieu nous aide. Que okay, nous comprenions que nous jouons avec notre propre destin. C'est ouais. pour ça qu'il nous est appelé à pouvoir vraiment nous aimer ardemment les uns les autres. C'est comme ça que le Saint-Esprit va accomplir. Dans les Hébreux au chapitre 1. au mm -hmm. chapitre 1, nous lisons donc notre. chapitre Ah, tout à l'heure, j'ai dit avec ma bien-aimée sœur. Edit dans mon bureau. Et puis, je vois Grace qui suit sa maman, qui vient parce qu'il voulait me serrer dans ses bras-là. Alors, Grace était là. J'ai dit, oh là là là. La fille. Et puis, je vois quelque chose qui tombe. Grace avait la main. Ce qui tombe, c'était une Bible, effectivement, une petite Bible que Grace avait dans sa main. Vous connaissez Grace, la fille. J'ai dit, oh, mais quel bonheur, Grace a une Bible. Alors, elle me dit, oh, il y a une histoire avec cette Bible-là. je dit, oh, il y a. J'aime bien les histoires de Bible avec les hommes. Alors elle me dit, là ce que vous voyez ici, si il vient elle me dit. voilà, euh, maman, euh, c'est ma Bible ici, si on va partir avec à l'Assemblée. J'ai dit, mais on partir avec à l'Assemblée. Oui, oui, oui, parce que on va lire Hébreu chapitre 1, verset 1. <rires> maman dit, c'est pas possible, de commencer. »« dit oui, oui, oui, oui. Aujourd'hui, on va lire Hébreu chapitre 1, verset 1. J'ai dit gloire à Dieu. <rires> Si grâce, déjà, c'est qu'on va lire l'hébreu. Dieu soit béni. Alors, lisons l'hébreu, chapitre 1, verset 1. Après avoir, autrefois, à plusieurs reprises et plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par lesquels il a aussi créé le monde. Et qui, lui, étant dans le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans le lieu très haut, et devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Nous voulons te dire merci, précieux Seigneur et sauveur, pour la grâce et la joie que tu nous donnes encore d'être dans ta maison, être parmi les vivants, mon béni, mon Père Saint-Dieu, pour entendre. Tes oracles, mon eh mon Père saint Dieu, et être éclairé et conduit encore. Merci parce que tu es réellement le souverain bien. Merci pour ton amour et ton... à notre endroit, mon mes Père saint Dieu, et pour ton peuple qui est rassemblé ici en ces lieux. Nous sommes heureux de pouvoir vraiment nous y tenir, Père saint Dieu, ceux qui sont aussi en connexion. Nous prions qu'ils soient aussi bénis, Père. Nous avons lu ta parole à toi qui touche tellement nos cœurs et nous voulons vraiment entrer encore dans les choses profondes que toi tu nous as données, Père. Ce n'est pas moi, mais c'est toi qui veux que nous y entrons, Père. Nous voulons y entrer, Seigneur, par ta grâce et conduire-nous, Père, et que nous voulons être enseigné par toi, mon bébé, de mes Pères, Dieu. C'est ta parole, tu en es le Je t'en supplie, mon Père. Pardonne-moi, mes péchés, Père. Je t'ai demandé, c'est-à-dire tout ce que moi je peux penser, avoir dans mon esprit, mes pensées, comme impassionné, que je puisse encore enlever, Seigneur, mais que toi tu viennes maintenant prendre le contrôle et d'agir. Je te demande cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Père et notre Seigneur et notre Sauveur pour la grâce et le privilège qui nous a donc accorder, de pouvoir entrer dans les choses que lui-même a décidé de pouvoir réellement aussi nous donner et surtout nous éclairer et nous conduire dans ces choses pour que nous puissions savoir comment nous devons vraiment le servir et aussi voir effectivement parce que Dieu étant lui-même Dieu et comme on dit et Elohim il dit donc, existant par lui-même, euh, il est donc l'auteur de, de la vie en soi qui peut exister tant, euh, dans les cieux et sur la terre. Et rien ne peut exister, comme la Bible le dit, effectivement, que rien ne peut exister hein, sans elle. C'est-à-dire que sans la parole, la parole donc était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, nous réalisons que, effectivement, que tout ce qui peut exister, atome, Espace, même le vide oui monsieur même le vide parce que rien ne peut subsister en fait parce que quand vous voyez qu'il y a le vide il y a quelque chose aussi bien sûr Alléluia. Ouais. parce que si je vous pose la question vous voyez ici là c'est du vide ici c'est aussi le vide il n'y a que moi qui suis ici mais savez-vous qu'il y a quelqu'un ici mais ça, je crois que certains parmi vous le savent. C'est pour comprendre. Mais même si vous voyez qu'il n'y a rien, il y a quelqu'un. Et qui sest là, qui nous regarde effectivement paisiblement. Et oui. C'est pour dire qu'il est l'auteur de toute chose qui existe en fait. Donc, rien de ce qui peut exister sur la terre. C'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure au début aussi en disant. C'est monsieur qui peut se prétendre en disant, je peux pousser les boutons, je peux détruire, je peux faire bombarder, je peux faire ceci, faire cela. Ne vous inquiétez pas pour ça. Personne ne peut faire ce qu'il veut. Amen, amen. Mmh. Amen. Vous savez qu'il y a quand même, dans les milieux même des hommes en fait, en réalité, que ce soit, ceux qui sont possibles, personne ne peut dire, je peux faire parce qu'il sait qu'au-dessus de lui, il y a quelqu'un. Donc, le cieux et la terre n'appartiennent jamais aux politiciens, n'appartiennent jamais à personne. C'est pour ça que, vous savez, si les hommes pouvaient seulement chercher à pouvoir connaître l'origine et l'auteur de là vous savez. Je l'ai dit l'autre fois ici. Nous sommes dans les épreuves. J'ai dit l'autre fois ici. J'ai dit l'homme est devenu tellement orgueilleux que quand on a l'orgueil, on ne peut pas s'abaisser pour pouvoir essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux que moi. Vous savez, frères et sœurs, tous ceux qui nous écoutent, l'humilité est une grande richesse. L'orgueil, une profonde pauvreté. L'humilité, une très grande richesse. L'orgueil, une profonde pauvreté. Parce qu'on nous dit que l'humilité précède... Oh. Donc si toi tu es orgueilleux, Souviens-toi de ce que tu viens d'entendre. Tu es vraiment pauvre. Puis, aveugle aussi. Comment peux-tu regarder le soleil et dire qu'effectivement, qu il n'y a personne qui a créé Moi, comme scientifique, je sais faire ceci. Mais pour que tu puisses avoir le jour pour voir, tu as besoin du soleil. Est-ce que vous comprenez donc, si le soleil existe et qu'il est placé là, parce que quand vous comprenez très bien que lorsque le soleil brille, alors à son malade, il y a floraison, il y a tout ceci, effectivement, quand il n'y a pas de soleil, il n'y a rien qui pousse. Hein. Faut qu il faut qu'il y ait la lumière. Donc, c'est lui qui a placé les soleils au firmament, ce qu'il savait, connaissait l'importance de son existence pour ce qui a été sémé dans la terre. Donc celui qui a créé le soleil, qu'il a placé au firmament, il est certainement celui qui a créé la terre. Parce que quand on regarde, il y a une relation entre le soleil dans l'espace. Ça ne peut pas être quelque chose d'un hasard ou quelque chose qui est arrivé comme ça. Ou les bing-bang, les bing-bang, bing-bang. Ils fait quelque chose comme ça. J'ai toujours eu à pouvoir dire un bing-bang. Comment voulez-vous qu'un bing-bang puisse faire en fait qu'un un être humain soit aussi parfait qu'il est Qu'il y ait des néraudes, qu'il y ait effectivement des connexions. Oh non, c'est un chef-d'œuvre. L'homme est un chef-d'œuvre. Et cette chef-d'œuvre, voilà, elle est parfaite. Amen. Dans tout l'intérieur. Donc on admire le Créateur. Donc si on pouvait se référer à ce Créateur en question, on pouvait comprendre. Parce que les gens peuvent penser que c'est mort de nous. Non, non, non, non. Qu'en en fait, quand on fait des efforts dans contre-sens, ça ne produira rien vous pouvez bannir les mazoutes, les essences et tout ça. Vous, vous entrez dans l'électricité, vous serez électrocuté, parce que c'est un problème aussi. Parce que, n'oubliez pas que l'électricité aussi produit de l'énergie et aussi quand même une pollution quelque part. Bien sûr. Vous comprendrez qu'effectivement que si nous connaissions l'auteur, on ne travaillait pas contre-essence. On va faire ceci. Ce, ce, les gens, c'est... Mais l'auteur a eu à pouvoir dire, c'était terre d'à présent. Si on le consultait, on comprendrait qu'il est gardé réservé pour le feu. Donc nous comprenons effectivement qu'il est celui qui contrôle toutes choses. C'est pour ça qu aussi que, dans les domaines spirituels aussi, le domaine spirituel aussi, puisqu'il est l'alpha et il savait combien les, les, les, les, les, les, les, les choses erronées seraient introduites et, et comment, frères et soeur, on nous dit que celui qui veille, sous un sommeil, ni ne dort. Ouais. <rire> que les dieux qui amènent à ce qu'il a amené, effectivement, il ne peut pas être quelqu'un qui est absent jusqu'à un certain moment. Il n'a jamais été absent, mon frère. Jamais. Parce que je disais, s'il était absent, on n'aurait pas l'oxygène. S'il était absent, on n'aurait pas le soleil. S'il était absent, on n'aurait pas les légumes et tout ça. Parce que rien ne pousserait. Alléluia. Ça pousse parce qu'il y a une vie, monsieur. N'oubliez jamais cela, mon frère! Sans la vie, ça ne poussera pas! Et la vie vient de Dieu, monsieur. Qui nous aide à comprendre, mon frère. Là, des choses. La terre et la nature entière nous montrent que Dieu est glorieux. Que sans lui, rien ne peut se faire sur la terre. Hum. Hum. savons que comme cela est dit dans un vous avez les temps arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'éternel en soi ça dit tout donc s'il est l'auteur il est celui aussi qui contrôle. C'est lui qui a permis que Hitler rentre en scène. C'est Dieu que nous avons, il est merveilleux. C'est pour ça qu'il nous dit ne vous inquiétez de rien. Qu'il nous aide à comprendre ce que cela veut dire, effectivement. Alors. Dans les domaines religieux aussi, donc dans ce domaine des cycles spirituels, vous savez que ce que nous vivons sur la terre, en fait, l'influence est spirituelle. Bon, d'abord, ce que nous venons de dire tout à l'heure, Vedicinamose trois sept. Arrive-t-il un malheur sans que l'Éternel en soit l'auteur Donc, si ceci si, se si, passe, ce que ce n'est pas décidé par les gens qui sont sur la terre, c'est donc l'invisible. Et comme j'ai eu à pouvoir vous le dire l'autre fois, j'ai dit, si vous voulez contrôler les naturels, il faut d'abord posséder les spirituels. Et Dieu te bénisse. C'est pour ça que quand vous n'êtes pas, pas spirituel, le naturel vous contrôle. Le naturel a l'influence sur vous. Or vous, si vous êtes spirituel, vous faites un pas. Vous contrôlez le naturel. Si votre foi est comme un grain de sénéphie. Que Dieu te bénisse, Amen. la plus petite. Vous, pas que moi, Amen. mais vous, vous direz à cette montagne naturelle, ôte-toi de là, la montagne vous ô. Mmh. Le juste vivra pas. Donc, quand vous avez donc ces niveaux-là, oh oui, vous contrôlez tout. C'est cela que l'ennemi, le diable, ne veut pas que les gens aient connaissance de ces choses-là. Alors maintenant, il leur donne maintenant ce qu'on appelle effectivement une autre force puissante des ténèbres. Pour que je... Ah ben oui, je ne vais pas rentrer dedans. Mais je veux vraiment que vous puissiez comprendre qu'effectivement, que quand vous êtes spirituel, Vous dominez et vous contrôlez surtout. Je voulais déjà entendre des témoignages aussi que ce soit les animaux, les chiens et tout ça. oui vous contrôlez tout. La position que vous avez et les calmes que vous avez à l'intérieur. Oui, monsieur. Ils peuvent s'agiter, mais quand vous ne vous agitez pas, vous êtes resté calme. Vous dominez. C'est pour ça que votre cœur à l'intérieur doit être pu. Parce que si vous êtes dans les même condition que ce qui s'agit là, vous avez les mêmes fréquences, il y a difficile pour pouvoir contrôler. Mais quand vous, êtes là, vous avez les niveaux élevés, pas de fréquence. vous êtes au-dessus de toutes les fréquences, vous contrôlez toute la situation. C'est comme ça C'est dur en fait. Dieu est donc esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, donc, et en vérité. C'est pour ça que il a vu des choses déjà de loin, comme nous l'avons pu le voir dans les Saintes Écritures. Je suis, je suis parfois époustouflé quand je peux voir des gens qui veulent démontrer que ah, ils connaissent ici, alors que quand nous parlons même de domaine spirituel, que ce soit des prophètes, que ce soit des hommes, ça n'a jamais été votre domaine à vous. C'est pour ça que je dis l'humilité précède la gloire. Tout ce que nous voyons ici, n'a jamais été, vous n'avez jamais été l'auteur, ni même le concepteur, ni même les, les personnes qui ont eu à pouvoir même imaginer. Est-ce que vous avez déjà pensé dans votre esprit qu'il était nécessaire d'avoir des prophètes pour l'ancienne alliance Et vous savez d'abord, vous, qu que c'était qu'un prophète Mais tout ça, c'était à Dieu. C'est Dieu lui-même qui a eu à pouvoir concevoir, de pouvoir dire, voilà, dans mon plan, dans mon plan, sans vous consulter. D'abord, il n'avait même pas besoin de vous consulter. Parce que comment vous, vous pouvez même conseiller Dieu il dit, vos voix ne sont pas mes voix. Et vos pensées ne sont pas. Mes pensées. Écoutez bien, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Mais dites-moi les kilomètres là, je Autant mes pensées sont élevées de vos pensées. De vos pensées. Et comment pouvez-vous même concevoir en fait, un fils qui petit tuyau pour pouvoir conseiller quelqu'un d'autre Ce n'est même pas d'ici jusqu'au plafond. Mais au-delà même. Vous savez, mesurer les cieux. Qui va mesurer les cieux ça, ça couvre le voûte qui couvre effectivement tout ce qu'on appelle les planètes. Mais toi, il dit, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Donc, frères et sœurs, que Dieu nous aide en tant que fils de Dieu, prions que l'orgueil soit tenu au loin. La prétention de, moi je connais. Non, non, non, non, non, non, non. La Bible nous dit, nous connaissons en partie. Ce que nous connaissons, c'est que Dieu nous révèle. Et quand il révèle, c'est toujours en rapport avec ça. Parole. Oui, monsieur. Jamais en dehors. Toujours. Parole. Parce qu'il a toujours dit, prêche-la. Pas autre chose. Donc nous comprenons qu'effectivement, que lui étant la sagesse de la sagesse. Puisque c'est lui qui a amené même la sagesse à l'existence. Nous devons vraiment le respecter, frère. Même si vous ne respectez pas les hommes, me revenez à pouvoir respecter Dieu. Ne faites pas l'erreur de pouvoir se laisser soumettre par cet esprit mauvais. Parce que c'est lui, cet esprit-là, qui a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Donc, il faut mettre vous dans met, vous, votre... Vous, êtes, vous, êtes, vous avez la connaissance, vous essayez cela, et vous vous sentez, oui, frère, je vais vous montrer. Vous n'avez rien à montrer. Depuis qu'il a cessé à pouvoir démontrer, Dieu l'a toujours confondu. Ah ben oui, plus bas, toujours. Depuis que Dieu l'a envoyé plus bas, s'il était vraiment puissant, il devait monter plus haut. Alléluia Donc, comme je l'ai dit que Dieu nous aide. Comme je le dis effectivement, j'aime ce Jésus. Il a le contrôle sur toutes choses. Je répète encore, il y a le contrôle sur tous les esprits. Il n'y a aucun esprit qui peut arriver à pouvoir dire moi je peux, il ne peut pas mon frère. Alors considérez c'est lui qui est l'auteur de notre vie Amen. la place qu'il a mon frère au dessus de lui il n'y a personne d'ailleurs les dessus de lui n'existe pas non non non, non. Amen. gloire à Jésus Amen. la Bible dit qu'il remplit les cieux des cieux Amen. donc il n'y a pas de alléluia Alléluia. Oh, hallelujah il est l'unique mon frère le seul. Oh frère, que Dieu nous aide à pouvoir l'aimer frère, à le connaître effectivement dans, dans sa puissance qui est limitée. Oh, Donc, il a le contrôle sur toutes choses. Il contrôle les événements. Il a dit, il connaît la fin avant le commencement. Donc, quand il commence ça... Il sait effectivement ce qui va se passer là. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Rien yeah, ne le surprend, mon frère. Jamais. Parce que rien ne peut se passer en dehors de ce que lui a décidé. Il contrôle toutes choses, mais d'une fermeté. Qui aucune chose ne peut dire je peux me permettre jamais. Son autorité dépasse même la conception de l'être humain. Amen. Et aucun esprit ne peut détenir une telle autorité. Parce qu'aucun esprit n'est Dieu. Amen. Vous avez bien entendu Amen. Comme il est Dieu lui-même. Alléluia! Oh, gloire à Jésus! Il a dit: près de moi, il n'y a pas de Dieu. À côté de moi, il n'y a pas de Dieu. Et avant moi, il n'a pas été jamais formé de Dieu. Jamais! Et après moi, il n'y en aura jamais. Alléluia! Oui, monsieur. Oui, madame. Ce n'est pas un Dieu avec qui on peut jouer, mon frère. Il est l'autorité suprême. Ces dieux là c'est ton Dieu à toi C'est pourquoi l'apôtre Paul dit Si Dieu est pour nous Alléluia Qui sera contre nous Est-ce que vous réalisez, frère La taille Puis il descend et dit Qui nous séparera c'est la mort, la tribulation Mes frère, c'est tellement dit Même pas les anges Même rien du tout, personne Il n'y a aucune puissance mon frère Parce que Quand donc c'est Dieu là L'autorité suprême Il a jeté le regard Sur la terre Il t'a vu toi Il t'a choisi toi Gloire à Jésus Gloire à Jésus Et quand il dit que tu es élu, mon frère et ma soeur, personne, personne, mon frère. Gloire à Jésus Ne peut te changer, mon frère. Il n'y a que Dieu, quand il te change, c'est terminé. L'enfer pour toi n'existe plus. Les démons ne peuvent rien. Quand ils viennent, ils ne pourront jamais. Tu resteras toujours debout. Oui, monsieur. Alléluia ça, c'est le choix des dieux. Quand il choisit, il a choisi. Personne ne peut dire un mot. Les démons tremblent. Les démons s'inclinent. Oui, monsieur. Alléluia. Gloire à Jésus. Lève-nous, frères. Amen. Notre Père Céleste, notre Dieu. Nous voulons te dire merci pour ta bonté, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta compassion. Nous sauveur. Oui, ta puissance est la même. Oui, tu vis, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Oui, tu témoins que tu es vivant, que tu es présent. Il n'y a aucun démon, Père. Il n'y a aucun esprit impur qui peut tenir devant toi. Parce que tu as vaincu. C'est lui que tu as choisi. Il est choisi, mon bénémoine, Père. Oh, tu ne changes la de vie d'avis. Alléluia. Gloire à Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Honneur à toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Bénis ton peuple, mon roi. Qu'il soit béni, Père, qu'il soit fortifié, que ton peuple réalise, oh bien, mon Père, le les bonheur qu'il a d'avoir, toi, le Jésus de la Bible. Être en toi, c'est une grâce, mon roi. Être un élu, être un fils de Dieu, être une fille de Dieu, quel privilège, mon roi. Gloire à toi, honneur à toi. Même les anges veulent poser les regards. Alléluia! Gloire à Jésus. Merci pour ce que tu es, mon sauveur. Merci pour ce que tu es, mon sauveur. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as en train de faire dans notre temps, mon bien-aimé Père. Je te loue. Louange et honneur à toi. La transformation vient de toi, Père. Tu es l'auteur de la vie. Tu es l'auteur de ta parole. Tu es l'auteur de l'élection. Je t'aime, mon Jésus, mon sauveur, mon roi et mon maître béni, Père. Oh Dieu, la maladie s'enfuit, mon roi. La guérison prend place, mon Jésus. Parce que tu es l'auteur de la guérison au nom de Jésus-Christ, mon roi. Sois béni, Alléluia. Sois glorifié. Satan a été vaincu, la mort a été vaincu, mais Jésus est tout puissant. Oh, Dieu le roi, assis sur ton trône, reçois la gloire, reçois l'adoration, reçois l'hommage. Jésus, tu as vaincu. Merci, descends, mon roi, remplis ton peuple en parce que tu es vivant le droit bien du matin. Les donateurs de, de tout nos excellents, excellent, les Jésus de la Bible, c'est lui qui guérit, c'est lui qui baptise, il fait du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, Sauveur. Gloire à toi. Descends, mon roi. Prends contrôle de ton peuple, Père. Leur intérieur, leur âme. Sauvez-les. Jésus, tu es mort. La terre tremble. L'honneur est à tout te revient, mon Sauveur béni. Alléluia. Gloire à Jésus. L'auteur de la vie. L'auteur de la délivrance. l'auteur de la guérison. Alléluia. Tu es la vie. Alléluia. Merci Sama. Mon âme te loue. Mon âme glorifie ton Saint-Nom. Parce que tu es la vie éternelle. Toi tu es l'auteur de tout, mon béni, mon Père. Oh les donateurs de tout don excellent, le merveilleux en sagesse mon roi, ramène ton peuple à toi. Ce temps, tu as été vaincu. Oh tes mains sur mon frère, oh tes mains sur ma soeur. je te chasse ici au nom de Jésus Christ. Que ton peuple Jésus Christ mon roi soit libre Père. Le cœur amené à toi, puissamment Père Saint. Merci, merci, Sauveur. Oh, mon âme te Gloire à toi. Oh oui, merci. Merci, Sauva. Mon âme t'exaltera, mon âme louera toute ma vie entière, mon roi. Tu nous as cherchés, tu nous as trouvés, mon bénéfice, Père au Dieu. Et nous sommes à toi, Père. Gloire à Jésus. Tu n'es pas resté, mais tu es descendu, mon Jésus, mon sauveur et mon roi, et mon maître, mon Dieu. Merci. Merci, sauveur. Merci. Gloire à toi. Merci. Honneur à toi. Merci. Merci, Seigneur, Merci, Seigneur. Gloire à toi. Merci, Merci. Merci, Merci Seigneur, Oh, que ta puissance descende, mon roi. Oui, que cela remplisse encore ton peuple, mon béni, mon Père oh Dieu. Tu es l'auteur de la vie, mon roi. Oh laisse que ta puissance descend, mon roi. Oh que tu remplisses ton peuple, mon roi. Ces armes qui viennent à toi. des kilomètres et des distances, mon roi. Pour cet endroit, bénémoine, Père Saint-Dieu. Qu'il y ait réellement un changement véritable, Père. Une vie consacrée à toi, mon sauveur. Oh Jésus. Tu es merveilleux. Merci. Merci, sauveur. Pardonne. Oh, pardonne, mon sauveur. Je te loue de tout mon cœur. Merci. Oh. Merci, mon sauveur. Tu es roi. Tu prouves ta Seigneurie, mon sauveur. Je te suis reconnaissant. Merci, merci. Merci, mon sauveur. Pardonne-moi. Garde ton peuple, Père. Merci, Soma. Gloire et honneur à toi. Alléluia. Osana, mon Soma. Viens, mon Maître Béni. Oui, tu es réellement le Dieu que nous désirons, Père. Le Dieu que nous voulons, mon béni, Père, au Dieu. Dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur. Tu l'es, mon sauveur béni Père Dieu. Tu l'es, mon roi. Et prends le contrôle que le cœur soit changé, touché, transformé, mon Père Saint-Dieu. Libère les captifs, mon roi. Au nom de Jésus-Christ, mon béni, Père Dieu. Tu es venu pour libérer les captifs, mon sauveur. Oh. Le cœur de notre vie, mon sauveur. Le cœur de notre vie, mon sauveur, Père. Le cœur de notre paix. Entre délivrance, mon Père. Oh, nous savons qu'un jour viendra où nous nous envolerons, Père. Merci. Merci, Seigneur. Pardonne. Merci. Merci.